Oh là là C'est là que t'as le sac qui se barre. Et, voilà, Et plie Tu plies bien les, les jambes. Il hein. n'y a pas d'eau. Enfin, il n'y a pas beaucoup de d'eau. Thank mm -hmm. you Je arrêter arrêté là, Un fiole, une pioche de 45 mètres. En complètement, complètement. Non, c'est la taille du Ouais, la taille est... Ah ouais. Non, bah je m'en fous, ça fait maillot de